un movimento come questo cosa può ottenere? Ci può scrivere Penso possa ottenere molto, non solo in Francia ma anche in altri paesi europei. Lo dico per ricordare ai manifestanti di scendere in strada perché siamo stanchi di essere un popolo oppresso. On est avec Nara du syndicat solidaire sud. On a l'occasion de savoir quelque chose sur ce qui se passe en France et sur les mouvements de jeunes gens. N'est pas un mouvement parisien. C'est un mouvement des territoires euh, ruraux, des territoires et des petites villes. Ça, c'est important pour le comprendre. Il faut savoir que, justement, ça naît dans des territoires euh, pauvres. Voilà, Les services publics euh, sont de plus en plus détériorés, que les gens sont, sont démunis. où Il y a euh, des revenus moyens de 300 euros en dessous de celui de la capitale. Et tout ça fait que... Euh, sans trop savoir comment, ça, ça a commencé, certes avec à la base une revendication qui soulignait le fait que la taxe par rapport à, à l'essence était trop élevée au carburant, mais très rapidement les revendications elles ont basculé sur, au niveau so social et des, et des exigences. En gros, si on va à l'essence, d'une autre redistribution des richesses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ma première manifestation. Le système représentatif qui, qui est actuellement en place ne convient pas. Je pense que c'est la racine de beaucoup de nos maux parce qu'on n'est on pas, pas pris assez en compte pour nos décisions. Nous, on ne veut pas être consultés, on veut décider. Quelle est la composition sociale et culturelle de cet mouvement C'est très hétéroclite. Tu as des, des, effectivement un noyau historique de militants et militantes euh, syndicale, euh, politique, mais également euh, toute une tranche de la population qui ne sortait pas jusqu'à là dans les rues, qui n'était qui pas dans la contestation. Je peux croiser euh, le, monsieur, le mon mécanicien qui s'occupe de ma vieille voiture, jusqu'aux voilà, le, les, les agriculteurs, les paysans, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes, et avec une prise de parole sur les besoins quotidiens et très concrets des gens. Tout fait partie d'un syndicat solidaire sud. Quelle est la position et la participation de ce syndicat Et autre, autre question, est-ce que les syndicats solidaire sud, ils pensent d'organiser une grève générale dans le futur Il se trouve que l'Union syndicale solidaire, dès le début du mouvement, a tout de suite appelé à soutenir ce mouvement et que nous, les militants, les militantes, les syndicalistes, on, on s'y investisse. Parce que justement, c'est en s'investissant, en devenant et en étant des gilets jaunes, qu'on on peut mettre, renforcer les revendications sociales du mouvement. Évidemment, nous sommes tous et toutes conscients et conscientes que même si ce mouvement a réussi depuis le 17 novembre à faire des blocages de l'économie, bloquer les autoroutes et tout ce qui en suit, euh, nous allons avoir un vrai rapport de force dans la mesure qu'on réussisse à avoir une grève, une grève générale. Macron, démission encore, euh, on, vient, on vient, on va venir te chercher euh, chez toi Macron, donc voilà, vous pouvez l'entendre à l'instant. Donc euh, voilà, ce cortège qui se dirige tout droit devant nous et qui va revenir place des Invalides. Le 5 février, il y a un appel à la grève interprofessionnelle appelé par la CGT. Donc euh, nous sommes très contents et contentes. Finalement, au niveau central, au niveau confédéral, ils ont pris conscience de, du mouvement. Car il faut savoir qu'évidemment, il y a des camarades de la CGT auprès de, de nous et auprès des Gilets jaunes localement. Quelqu'un a parlé d'une euh, un nouvelle révolution en France. Nous sommes en train de vivre un moment, je ne sais pas si révolutionnaire, l'histoire le dira, mais dans tous les cas, insurrectionnel. C'est très, très clair. Après, euh, à nous... Justement, euh, organisation syndicale, de nous investir toutes et tous pour que ce soit un mouvement qui veuille aller justement à la racine du problème, qui est bien le système capitaliste. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça a été une, c'est un mouvement qui a permis une politisation accélérée de, de l'ensemble de la population. Il y a une remise en cause du système démocratique, il y a une remise en cause de, de la façon de faire, il y a, un, il y a vraiment un retour à l'action directe. Cette manifestation a aussi pour objet de rendre hommage aux, nombreux, euh, aux nombreuses personnes qui ont été blessées lors de ces manifestations euh, par, euh, par la police. Euh. Sur le lieu du drame, un sapin de Noël. C'est à cet endroit du barrage filtrant qu'un homme de 61 ans a été renversé ce matin vers 10h25 par le chauffeur d'un poids lourd qui a tenté de forcer le barrage devant de nombreux témoins choqués. Monsieur Macron, je vous remercie pour tout ce que vous faites et, et qu'on qu ne dise pas que c'est un accident, que c'est notre faute, tout ça. Face à nous, nous avons une répression euh, extrêmement violente. Euh, vraiment, le, le, le gouvernement a mis tout, tout ce, énormément de moyens dans la répression euh, avec des taux de, de blessés, des taux de morts. Euh, très important, de garde à vue, de parution immédiate devant le juge, des situations très graves, qui est, sont évidemment là pour faire peur à la population. Et je ne sais pas ce qui va, ce qui va se passer. En tout cas, c'est précieux. Ce que nous sommes en train de vivre est vraiment précieux. Et on va voir, espérons que ça continue et dans le bon sens. Aujourd'hui, à Milano, a un rencontre du syndicalisme de base italien, français, et aussi une présence du syndicalisme de base brésilien. Bolsonaro veut faire un plan de entrega de notre pays aux los nord Entonces, Donc, le ahora maintenant des syndicats et des organisations sociales est de faire une mobilisation et unitaire et nationale contra las reformas uh, de pensiones y una serie de privatizaciones en Brasil como, como los servicios postal, la Petrobras, que es, muy, que es importante sobre el petróleo de Brasil y para esto te, vamos a tener una plenaria nacional, una asamblea nacional día 20 de febrero en Brasil para organizar esta lucha unitaria. Il sindacalismo di Sbace è l'unico che è rimasto sul, sul terreno del conflitto, gli ultimi eh, scioperi generali sono stati indetti proprio dal sindacalismo di, di base. È un segnale chiaro che la CUP sia stata l'unica organizzazione che ha scioperato contro un governo di centrodestra come questo. Uh, ma serve anche avere nozioni di quello che succede altrove perché le politiche sono comuni uh, contro i lavoratori non solo in Italia ma anche nel giro, uh, il, se vede adesso nel giro del mondo. Ci serve creare una rete uh, di conoscenza per informare i lavoratori e questo è quello che sta provvedendo a fare la CUB anche con l'incontro di oggi qui a Milano.